Désolé, non, tu n'auras pas mon humeur. énervé, ne pleure pas, petit calimero. Non, non, non, non, mais oh, je suis pas Juliette, et pas Romeo, pas de gâteau. Hello, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, vous allez voir la vidéo, ça va enchaîner. Moi, je n'ai plus le temps. Donc voilà, on se retrouve pour un haul. Voilà, je ne vais pas dire que c'est pour la Black Friday, mais je vais mettre un titre genre. All Black Friday parce que parce que j'ai envie de mettre un, un petit putaclic clic voilà ça reste comme un haul et c'est parti donc on va commencer par je vais faire en désordre hein, les magasins dans la nid. action j'ai acheté une écharpe voilà une écharpe basique j'en avais besoin d'une parce que j'ai prêté mon écharpe de l'année passée à ma cousine donc elle voilà elle est comme ça il y a déjà des taches de fond de teint dessus ça fait déjà deux semaines que je l'ai deux trois semaines voilà pas compris petite écharpe elle est chaude, elle prend un peu les poils, fin, tu vois. Mais euh, franchement, ça va, elle est bien, genre 5 euros euh, et chez Action, vous savez comment. Enfin, vous connaissez le magasin, quoi. Ensuite, en friperie, qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté ce haut que vous verrez dans la prochaine vidéo. C'est un haut blanc, comme ça. Je ne l'ai jamais porté, à part pour faire ma vidéo. Non, je crois que je vais être toute noire tout d'un coup. Euh, euh, je l'ai acheté à 1 euro. <rire> voilà, friperie, -free, etc. J'ai eu un coup de cœur maintenant. Euh, ça me déplaît un petit peu. Je crois que je vous ferai des euh, try-on. Sûrement. Ensuite, on va avec la brocante. Mes parents m'ont acheté cette veste. Oh, je crois que c'est en 6 cuir. Ma soeur a la même. Je crois qu'ils l'ont payé genre 10 euros. Et je ne l'ai pas encore mise. Euh, donc voilà, petite... Enfin, euh, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Elle est cintrée, Elle est belle. Euh, voilà. Elle coûte pas cher, donc... On pas se plaindre ensuite chez les chinois j'ai acheté cette veste Putain. voilà ouais, bon. c'est un manteau ma foi c'est pas le plus chaud du monde mais il est très bien je l'ai payé à 12 euros franchement ça va ça tient bien ça prend un peu aussi ça ça garde les poils vous voyez pour que j'ai pas de voilà de chien ou quoi que ce soit mais enfin ça garde des plumes etc ensuite j'ai été chez Primo j'ai été en, en semaine parce que je me sentais vraiment pas bien Je me suis dit, va faire du shopping, ça va t'aider Donc j'ai été, j'en ai eu pour 44 euros et quelques J'ai encore le ticket, j'ai acheté 5, 6 accessoires, enfin un vêtement, je vais vous montrer ah, Donc j'ai payé à 2,33 euros ou 3 euros, je ne sais plus, j'ai le prix peut-être 2,30 euros Voilà j'ai payé un t-shirt blanc, vous connaissez déjà hein, les t-shirts basiques de chez Primark Après je vous les conseille pas forcément parce que franchement il vaut mieux se prendre un t-shirt à 10€ euros chez H&M qui va plutôt durer, durer plus longtemps Que de prendre un t-shirt comme ça parce que franchement je les change à chaque fois, enfin, je, je dois en acheter euh, 4 par mois enfin, J'exagère un peu mais voilà quoi, c'est vraiment pas de bonne qualité Mais j'en prends quand même donc euh, je l'ai pris en taille 40 parce que j'aime bien que mes t-shirts soient lous C'est un t-shirt basique, voilà, ça je crois que je ne vous montrerai pas en try-on Parce que voilà, c'est un t-shirt basique Ensuite, euh, j'ai pris, j'adore les, les chemises à carreaux Donc j'adore les chemises à carreaux, je m'en suis prise une comme ça Voilà, qui m'a coûté euh, 8 euros Ouais, 8 euros voilà, euh, elle est trop belle, rouge foncé un peu. J'en ai une en rouge aussi, mais que j'ai jamais mis Ce que j'avais acheté chez Jennifer. Bon, ma foi, celle-ci, coup de cœur. Je me suis dit, tu craques, tu craques. Oh, sweet! Ah, j'ai pris hum, un de mes coups de cœur aussi. Enfin, j'aime toutes mes chemises, donc voilà. J'ai pris cette chemise bleue également. Euh, voilà, en taille 36. Hein, toutes les chemises, je les ai prises en taille 36. Euh, qui m'a coûté aussi 8 euros. Voilà euh, que j'adore je suis fan euh, j'ai hâte de pouvoir à la porter ensuite dernière chemise mon dieu mon coup de cœur je pense que c'est ma préférée quoi que même si j'adore aussi la bleue et la rouge enfin je les adore toutes ch une chemise à carreaux blanche et noir, très verticale euh, voilà, que j'ai pris en 36 Mais qui me paraît assez grande mais Elle doit être trop loose, trop confortable J'adore, j'ai hâte de la porter également Enfin, c'est vous allez entendre plein de bruit Mais c'est parce qu'on est près de la fenêtre Et ma fenêtre, elle n'est pas bien fermée Donc, euh, il y a, y a plein de bruit qui passe, les voitures, etc Je ne filme plus aux toilettes, donc ça ne, ça ne sera plus Le train <rire> Donc, voilà, 9 euros La chemise blanche Et ensuite, 17 euros, mon coup de cœur Cette salopette mon dieu je, je suis euh, taille 38 parce que j'ai pris les pantalons de taille très petit voilà je voulais prendre 36 j'ai pris 38 voilà elle se présente comme ça mon dieu je l'adore j'ai vraiment hâte de la porter euh, je, comme je vous l'ai dit euh, 20 30 fois je vous ferai des try on voilà c'est tout pour ce que j'ai acheté là je suis assez que j'ai plus d'argent voilà donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, ben, dites-le -moi, dites moi tout simplement en commentaire Ça me ferait trop plaisir Et euh, likez, voilà Et euh, ben, abonnez-vous surtout Voilà, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos Et voilà, j'espère que ça vous a plu Moi, ça me fait kiffer de reprendre les vidéos Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao